Et bien, bonjour à tous, ces Zenzo. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau mode sur Minecraft. Le mode, il s'appelle Mob Fantasy. Ça se passe naturellement, c'est connerie. Donc, et puis, ouais, j'ai un test. Et, euh, je... et puis, j'ai installé un nouveau tech sur pack. Voilà, un nouveau ressource pack, et puis, euh, classe. ça. Alors là, vous allez dire le ciel est bizarre, c'est avec mon ressort du coup. j'avais un nouveau ressort Ouais, J'ai pris tout le bois. Le bois dans ce jeu, maintenant, il se casse tout seul. Donc ça c'est cool. Quand t'as pris toutes les bûches. Et donc, hop. Ouais. Voilà la pièce. Ok. Donc là on est dans une, trouée, une forêt. Je vais vous montrer un truc. Mmh. Attendez, hop, je rentre bien sur la chaise. Et mmh. en fait.. Ah, donc là, je peux mon là c'est en fini. Ouais, j'ai montré ça, mais bon. Donc les mobs, ils sont pas forcément changés. Enfin, pas tous. Je crois. Pour l'instant, je vois pas de nouveaux mobs euh, fantasy. Pour l'instant, après, euh, on va bien. Après, on verra s'il y en a qui sont. Lesquels qui sont agressifs, euh, Ou pas. Parce qu'il y a sûrement des mobs euh, non agressifs. Certain, pas, pas tous en tout cas. Hum mmh. hum, si ok, ah, c'est ça bon, j'ai trouvé de la carte. Enfin, ah oh, la vache m'a fait peur. C'était un truc fantasy. Yo, il n'est pas changé. Ouais, non, les mobs passifs, faut voir en tout cas gravier oh, c'est du gravier Ah c'est bon j'ai trouvé de la, oh. de la pierre Il faut pas de mob fantasy pour l'instant Un truc, ok, c'est bon, Son... le mode est bien mis. Il faut juste attendre un petit peu. Ouais, c'est très bien, ça y a des boutons. 22 deux pierres comme ça c'est quoi ça? Ruby Candy. Oh on a des nouveaux objets aussi, ah ça je V pour les mobs, il n'est pas pour... Non je suis con. Hop voilà. Ah ouais... ou ouais. je peux me en mettre ça Voilà. Je pense qu'il ne faudra pas embêter la montagne vivante. comme un golem en fait en gros ouais, c'est comme un golem on va pas l'embêter non mais c'est vous une montagne bouger c'est normal ouais il n'y a pas mon ressource pack donc on peut reconnaître mais qu'il n'a a pas le ressource pack lui oh, mais il y en a deux je me demande si on peut le tuer Alors, je devrais pas essayer si nous, nous attaque après je... One shot Dirt... Dirt golem <rire> Il m'a one shot Mais Ok bon faut pas attaquer les golems <rire> on... ah, Il faut pas les attaquer parce qu'il m'a one shot Ok très bien Bon bah on va prendre de la nourriture par là. Ah non on se pas qui fait plus rouge quand il est top. Il m'a fait peur, oui non mais ils chassent pas les moutons, mais... les cochons ils chassent les moutons Mais non mais... Quelle vache on s'en fout Ils sont là les vaches Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Ok d'accord, c'est un arbre qui pousse d'un tard. What ça, ça, ça va nous one-shot si on l'attaque, hein, je pense. Vous voulez que j'essaye Ah, ça va C'est fais moins mal que l'autre, mais... Ent. Ça s'appelle UNT. Ah, c'est End il s'appelle End C'est quoi ça Ah, il y a des fées. Ah, oh, je, je l'ai tué, il m'a donné quoi C'est cool, quoi le nouveau objet Féérique de... La poudre euh, férique quand j'ai eu la poudre féérique. Très bien. Poudre féerique. Je sais pas qu ce qu'on pourrait faire avec la poudre euh, féerique. Ok donc j'ai tué des fées On a trouvé deux golems euh, Deux trucs bizarres La nuit je pense qu'on va tomber sur les méchants Je sais pas s'il y a des méchants en tout cas Je pense que la nuit euh, elle, va, elle va bientôt tomber la nuit Ça fait 9 minutes qu'on est en train de jouer Ouais ça devient deux, deux fois plus sombre on n'est plus le jour là, c'est bon, ça va être la nuit. Ouais, c'est la nuit, regardez, euh, de loin, ça fait plus le jour. Ça fait une acte. Putain, terme... Ah ouais, euh... ah ouais, à chaque fois qu'il euh... qu fait un pas, il pose un pouce d'arbre. Il va y avoir des pouces d'arbre partout. Là-bas, il y a le golem qui nous a one-shot. Ouais, j'ai pas envie de passer la nuit. Ouais, ouais j'ai tué une fée Je pense que tu la tapes par la main avant de jeter des sorts Alors, tout est agressif si euh, tu l'attaques Non c'est pas agressif ces bêtes là Les fées sont pas agressifs Donc il y a des moutons qui la nuit. Ça c'est pas un mouton, c'est une nuit. Merde. Donc c'est bon, je vais juste sélectionner mon monstre. Bon, on va les mettre dans l'ordre. Bon même si c'est par l'ordre que le développeur m'avait donné. Mais bon. Bah. Au mieux de les voir comme ça apparaître et les fuir, évidemment. <rire> je fait. Alors on va les affronter pour voir qui est le plus fort entre nous. Bien sûr, avant, moi je m'en Et les bonbons, ça sert hein, les trucs. Ça n'a pas l'air très... très puissante sans doute. Donc, oh, elle nous attaque quand même. On va nous donner du poisson. C'est fait. Alors, lui, je ne sais pas s'il si va nous attaquer. Non, en premier lieu, il ne nous attaque pas. Bon, on va Ah, ça donne de la nourriture, ce truc. là. Super. Gobelin. Alors, on va affronter un Gobelin. Hein, plus ou moins nul. On oh, laisse ça, on laisse slime mais ils vont pas me casser les... 13 8 hein. Aïe. Oh, mais laisse-moi tranquille. Ça va être interdit ça. Ah, mais vais l'autre côté. Voilà, c'est bon, il n'y en a plus. En premier lieu. Ouais, wow, c'est très simple, les gobelins très faible ce truc là j'ai pas envie de tuer c'est un allié voilà on va le laisser là qui meurt même, même il si y a pas d'eau alors je vais voir s'il peut moins de shots lui alors normalement il est pas méchant mais c'est seulement vous Oh il nous attaque une fois il nous tape une seule fois ça va Ah oui mais ah merde c'est qui qui m'a tué ah, c'est lui qui m'a tué ok ah ouais mais ça il y en a partout mais oui, ils, sur... ils sont sur les plaines Bon, avec mon armure, je fais pas le poids contre lui, on va essayer, pour l'instant c'est lui le plus fort ouais. non, tout le mais non Mais non, n'importe quoi Donc, donc, lente Voilà, sirène Ah, il attaque pas moi. Super. Donc. Sirène on passe. Ça aussi. Les féries. Alors. Les ferries, on va les taper. Ah non. Alors. Ça va, un one shot. Donc, il nous attaque pas. Bon, je vais laisser là. Non. Non plus. Alors, Medusa. Non c'est, c'est... Attends, déjà je vais mettre une grand sanglore et je vais crever non, je vais taper le... Le Yeti ok après ça arrive. Ok. Ok, il est vraiment trop fort. Le seul qui m'a pas de pile, vous avez par exemple. Échange d'armes. Ok, donc il est pas plus fort que moi. bien. En contre, les slimes, vous êtes pas dans le combat, je vous vois. alors leur dégager, vous ne captez pas les, les là. Putain. C'est chiant, les slimes, un truc de ouf. Je peux juste me les déplacer à chaque fois. Je peux pas les voir, les slimes. C'est que sur pas qu'il n'est pas compris dans le mode, Une dernière mob. Oh non, il a atteint, ah non, il me reste un, c'est, ah non, c'est la sirène. Ouais. Je vous Hey, C'était la plus nulle. Donc voilà, donc on a tout vu. On a vu tous les mobs du monde fantasy. Bon, je vais vous montrer les sirènes quand même. Sirène. Ouais, ah ouais, ça a l'air super pu... Ah ouais, ça a l'air puissant. Ça a l'air puissant les sirènes vraiment quand on dans l'eau, il nous le donne des fans, calls Il y a plein de nouveaux trucs, ça c'est cool. Oh, aïe, aïe, aïe Donc, ça, il dégage. gars. passe coup, les coups, c'est ce truc-là, laissez-moi en paix. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les amis.